Le chamelem a reçu un up monstrueux de, sur le patch 9.0.5, Blizzard s'est dit, tiens, hmm, là où est en chamelem, on va revoir quelque chose, on va changer un petit peu des trucs, on va nerfer un tout petit peu l'explosion de lave, mais on va te donner des dégâts de partout, et du coup on va parler dans cette vidéo du nouveau chaman elem, de qu'est-ce que ça change réellement, est-ce qu'il a été réellement buffé au final, qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'il y a des nouvelles opties, des nouvelles façons de jouer, des nouvelles légendaires, et qui d'autre que... Baralion, ou Wetson, hein, plus connu euh, comme ça euh, sur le nom de son chaman, qui est également un streamer, donc si t'as envie de voir du gameplay de Chamelem en raid, en mythique plus, sur des clés, sur des 20, des 21, des 22, sur, sur n'importe quoi, qui va te faire plaisir, n'hésite pas à aller checker juste en bas sur sa chaîne Twitch, et bienvenue à toi. Salut, salut. Alors, bon, déjà, petit point sur, euh, qu qu'est-ce au niveau du raid, tu vois par exemple, j'ai regardé un petit peu, euh, je vois... Oh, euh, il y, y a du bleu un peu foncé là qui apparaît juste en dessous de, de Shadow Priest, un peu au-dessus de Fire Mage. Euh, est-ce que depuis euh, les dernières modifications, donc, qui ont principalement traité de là-haut, sur lesquelles on va revenir un petit peu plus tard, mm -hmm. euh, est-ce que toi tu as senti du coup un up sur des boss sur lesquels c'était potentiellement un peu galère avant euh, Alors, j'ai pas. J'ai pas spécialement senti de, de grosses différences en raid. Ouais. Euh, ben, principalement parce que le, les, les builds multi je euh, l'utilise très peu en fait sur, euh, sur les fights euh, fight de raid, euh, je suis pas encore arrivé en mythique sur euh, les généraux euh, je pense que j'utiliserai probablement ce build sur les généraux et ou sur Denatrius mais euh, un, en tout cas avant ces boss là j'ai pas ressenti de grande différence euh, Sun King c'est pas vraiment un build, un, un build multi qui sera utilisé ouais. à cause des shields Mmh, à part si tu veux perf, vraiment, mais bon, ça sert à rien parce que c'est pas le but. Ouais, c'est le euh, but, c'est toi et C'est ça, et puis voilà. Mais euh, pour l'instant, en mono, on est resté globalement les mêmes. Il euh, n'y a, a pas de gros changements à, à voir euh, en mono, pour l'instant. D'accord. Et là, effectivement, tu, là, tu parlais des généraux, je vois que sur le fight, là, euh, mmh -hmm. sur les généraux en mythique, ils sont deuxième des armées, les chamans LM. Ouais, bah, je, pense insane, que hein. le, je pense que le, le buff qu'on a reçu sur nos chaînes d'éclairs et notre séisme... Euh, ils sont pour quelque chose. <rire> un petit, un petit diode que ça avez fait. Et ouais, euh, côté, petit... euh, côté Mythique Plus, du coup Alors, côté Mythique Plus, euh, c'est un vrai bonheur, cette mise à jour. Euh, parce que euh, on ne jouera plus avec euh, Echo de la Grande Fracture. Alors, ouais. je vous rassure, si vous l'avez Craft, c'est toujours viable. Vous pouvez toujours jouer avec. Ça fera toujours autant de dégâts. Pareil. Ça... Les dégâts sont même un peu augmentés par rapport à ce que vous faisiez avant la 9.0.5. Euh, donc c'est encore viable c'est euh, la légendaire contre... qui fait euh, quand tu mets un orion de terre ça fait le séisme hein, pour rappel Exactement. Enfin, enfin, le séisme un, un, un orion de terre tu as un séisme buffé de 120% de dégâts. Mm -hmm. euh, mais par contre ce que la 9.0.5 permet maintenant euh, au vu de l'augmentation de séisme je, mais je pense que tu rappelleras après les changements je sais pas si t'avais prévu ça euh, on peut maintenant jouer la fin en Flammée du bruit ciel ainsi que le le, le build euh, centré autour de l'élémentaire de tempête. Et dans ce cas-là, on n'a on plus besoin de buffer notre séisme. Dès qu'on a assez de maelstrom, on pose et c'est la seule chose qu'on doit faire euh, pour faire des dégâts maintenant. On n'a pas à euh, se poser la question, euh, on alterne entre deux, deux spender c'est-à-dire orient, orientaire, séisme, orientaire, séisme. Ouais, c'était chiant. Hein. Là, euh, <rire> là, dès qu'on a le maelstrom, paf, on pose les dégâts, ils arrivent et, et c'est un bonheur. Ouais donc outre, euh, du coup, potentiellement ton tu t'as aussi des dégâts qui sont beaucoup plus rapidement appliqués et ça mmh. aussi c'est super important mine de rien en Mythic+. Hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et par exemple, si tu voulais montrer euh, bah, avec ce build-là, du coup, avec la légendaire sur l'esprit euh, sur, euh, bah, de, de feu, avec euh, l'élémentaire de tempête, etc. Si par exemple les poteaux qui sont en face de toi, tu voulais ouais. les gérer un peu comme un plus tu t'y tu prends comment maintenant du coup Alors... Quand tu, vas, quand tu vas Open Impact en mythique Plus, euh, ce qui va être très important, parce que <coughs> vu qu'on joue avec la fin enflammée du Brise Ciel, euh, qui, je, je rappelle, euh, permet de réduire le, le temps de recharge de l'élémentaire de 1 seconde pour chaque critique d'orion de flamme, ce qui va être très important, c'est de toujours, toujours, toujours avoir 3 ou 4 orions de flamme sur tes cibles. Euh, 3, parce que c'est le, le nombre maximum que tu peux poser en même temps. Mmh. Et le quatrième, c'est avec la vague primordiale. Donc, tu pas tout le temps ouais. 4, ouais. mais tu peux en avoir 4. Mmh. Donc, ce que tu vas faire sur un pack, euh, déjà ta priorité, c'est tout le temps avoir euh, une Flamme. un CD. Tu poses, tu poses, tu, tu spread. Euh, parce que c'est avec ça que tu vas pouvoir jouer autour de l'élémentaire de Tempête. Okay. Donc, euh, tu te prépares, tu commences avec euh, ton gardien de Tempête. Euh, tu poses ton en une Flamme, ta vague primordiale. Ouais. Une fois que tu as fait ces deux sorts-là. As assez de temps pour poser l'élémentaire de tempête, claquer ton trinket, euh, alors moi je joue avec ça, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Ouais. De faire euh, un premier éclair avec un séisme, et ensuite tu respread le dot. Normalement, à ce niveau-là, euh, je vais vous montrer une rota après, hein, mais à ce niveau-là, normalement, euh, vous avez un proc de lava burst qui vous permet d'atteindre à nouveau 62 maelstrom pour poser un nouveau séisme. Et ensuite, on dépense la dernière... Euh, Dernière charge de garder les tempête pour faire le dernier euh, dernier euh, chaîne d'éclair into séisme et après c'est une rota classique de euh, chaîne d'éclair séisme orient de flamme quand tu l'as chaîne d'éclair séisme etc etc d'accord ouais. donc donc en gros ce que tu vas faire c'est que tu vas déjà chercher enfin en gros tu vas poser tes, tes orions et le reste du temps tu vas faire chaîne d'éclair spend chaîne d'éclair Uh, et puis tu vas faire aussi tu as dépenser aussi tes tes procs de la burst C'est quoi la priorité pour euh, les procs de la burst à dépenser Alors les procs de la tu vous allez les utiliser euh, que lorsque vous avez euh, que vous êtes sous vague primordiale. D'accord. Okay, euh, okay. Sur sur 4-5 cibles, euh, vous allez faire que ça euh, parce que en fait la ça va vous permettre de sous vague primordiale de générer assez de maelstrom pour poser un séisme. Mm. Voilà, donc euh, c'est ce qu'on cherche en fait en multi, c'est de poser un maximum de séismes. C'est ça qui feront vos, tous vos dégâts en, en multi-cible quasiment. Donc c'est pour ça qu'on on le fait que sous Pokefak Primordial, parce que ça nous permet d'avoir assez de Malstrom pour le poser. En dehors, de, en dehors de, de ça, vous, vous, vous, vous, on va jamais hardcast un lava Burst euh, sur un pack de 4-5 cibles ou, ou plus. Par contre, quand on a deux cibles ou une cible, Là on, on dépense les charges d'explosion de, de lave et on, on, fait, on fait une rota normale quoi. A savoir. Par contre, euh, ouais. maintenant avec la 9.0.5, euh, c'est plus sur trois cibles ou plus qu'on fera de chaîne d'éclair, c'est sur deux cibles ou plus. Euh, c'est assez. Euh, c'est assez équivalent les deux, entre éclair et chaîne d'éclair, sur deux cibles. Euh, Je vous invite à regarder. Alors. J'ai fait mes tests. Pour moi, c'est équivalent. Euh, pour certains, c'est un peu plus euh, sur chaîne d'éclair que sur éclair, sur deux cibles. Euh, personnellement, je fais, je fais chaîne d'éclair, mais sachez que l'un ou l'autre sur deux cibles, ça sera la même chose. Voilà. Donc, c'est plus à partir de trois cibles qu'on peut le faire, c'est à partir de deux cibles qu'on peut chaîne d'éclair. Ouais, donc ça devient, euh, ça devient super tôt, en fait. Hein. Ouais, ça. Si tu peux Ah ouais, à partir de deux cibles. Et donc en gros, oui. euh, l'idée c'est que tu vas faire ton lave en priorité sur deux cibles et, euh, et après du coup tu files avec des chaînes d'éclairs quoi. C'est ça, exactement. Euh, par exemple sur ce pack là, si tu voulais ouais. le, le burst comme euh, ce que tu disais tout à l'heure en Mythic+, plus qu'on voit un petit peu aussi les nouveaux dégâts filles. de Shaman. De ouais. <rire> je te posé ça parce qu'il n'y a, <rire> <rire> a que 4 cibles sinon. Il n'y a que 4 cibles Nous on est limité à 5 avec la chaîne d'éclairs, donc je pose pour 5. voilà <rire> Je suis pas un escro. Ouais, d'accord, pas <rire> du tout. C'est complètement légitime de rajouter ton euh... sac de frappe. Yep. Je vais... vais rajouter des la belle dessus ou pas Ouais, tu... ouais, tu... ouais vas-y, mets tout, mets tout, ouais. fais okay, ça fait plaisir. Tac, tac, tac. Oh Putain, ça va vite le gameplay. Et là, plus ça va aller. Plus je, vais... Plus je vais aller vite sur la chaîne d'éclair. Oh gosh! Je... Là, je suis qu'à 9 stacks. Si tu vois en haut, là, je suis à 10 stacks. Tac. Hop! Hop! Et là, tu vois, je suis à 25 heures. Hein. Bon, uh -huh. j'ai un peu oublié de refresh mes orions, mais euh, on n'en parlera pas, ça. Oh. Hop! Reset, reset. Tu vois, j'ai plein de resets. Wow. Voilà! C'est devenu... Je ça je vais monter un petit Shamelem. <rire> <rire> What the fuck Voilà. Voilà à quoi, ça rend... Bon, j'ai un peu oublié, je me suis oublié de... Ouais, de mais ben, ouais. Flamme. Mais oh, euh... ouais, mais... Mais, voilà. voilà c'est ce devenu que face, c'est devenu rapide le gameplay du Shamelem en setup aussi, c'est incroyable. Hein. Ouais, ouais. Pour peu que t'aies une pays en plus, euh, là... Mais bon. oh. Oh mon Dieu. Ouais ouais ouais, ouais c'est vrai ça scale bien Ouais ce que j'ai dire ça scale moins bien qu'un que enfin euh... ouais, par exemple smell. par rapport à un mâchefeu feu ça te semble moins bien ou euh... quand même bah maintenant sur un overhaul de donjon j'arrive à avoir les mêmes dégâts en overroll qu'un mâchefeu feu mmh. euh... et ça c'est dû au fait que séisme c'est soft cap à 20 targets Donc euh, des packs de 20 même plus t'en fais très rarement en vrai euh, euh, donc, tu arrives globalement à suivre euh, un peu un, un mâche-feu, ma mais pas autant vraiment pour le coup. Mâche-feu, c'est vraiment au-dessus. Il n'y a pas d'équivoque, euh, mais en overhaul de donjon, euh, vous sortirez quasiment les mêmes dégâts que, que le mâche-feu. Sur, si sur le toute fort, une à, clé, à, euh, ça peut le faire à, avec ce build sur du pur mono. Tu envoie quand même, ça envoie bien. Ça, ça donne quoi euh, alors j'ai pas eu l'occasion de le tester encore en mono, mono pur, je euh, vais tester comme ça là, au pire, sur un setup. Tac, tac. Il est énervé l'élève de tempête hein ouais. faut bien penser à claquer le, le sort de l'élémentaire aussi. Ouais, ouais ai pas parlé, tu, mais... tu fais avec une macro ou pas Ouais, je le fais avec une macro. Je te fournirai la macro après, j'en ai une qui est sympa. Mais j'ai déjà donné dans le temps Discord, je crois. Mais je la okay. rappellerai quand même ici. Euh, Ouais, je veux bien, on la, met, on la mettra en bas. Donc ouais, tu vois là, je suis à, ouais, je suis à 6K, sans BL, sans rien. C'est ultra propre. Donc ça reste quand même Ça reste quand même ça assez. très honnête, hein. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. voilà, c'est ça. Donc non, non, c'est quand même... ça reste fort. Et puis l'avantage de ce build, c'est que, certes, t'as un gros burst, mais tu vas quand même envoyer, euh, envoyer des dégâts tout au long de la clé. Ça, ça pour le coup, ça n'a pas changé. Ça reste mmh. effectif, parce que euh, certes, tu as un burst avec l'élémentaire le... de tempête toutes les 2005 mmh. et encore un peu moins vu que tu vas le réduire, mais les dégâts de séisme, euh, ils sont là que tu sois en burst ou pas en burst. C'est la même chose. Tu vas pas les, mmh. tu vas pas les buffs euh, sous-élémentaires. Euh, là, si... Tu vois, si je fais ça, si je fais juste euh, ouais, comme dire. ça... Ouais, même là si tu bon, fais ouais, que... Hein. Que, que ça il t'a pas combien là il a, a... il a mis combien ton séisme ouais, tu vois je suis à 18k quand même. Hein. Ouais c'est énorme. Hein. Il a déjà mis plus de 84 en hein, séisme. Ouais c'est ça. Et si on regarde, tu vois, le. Voilà, à peu vrai. <rire> ça va hein <rire> Donc ça fou. met euh, ça... c'est.. Ah, ça ouais. reste quand même des dégâts très conséquents et pour le coup en overall de donjon, euh, ça sera votre première source de, dé de dégâts. Une séisme ce sera, euh, mmh. ouais, ce sera bien 50% de vos dégâts je pense. Ouais, tu vois. Ouais, Après, tu as la surcharge de, de chaîne d'éclair ici si, parce que j'en ai pas fait beaucoup mais euh, chaîne d'éclair sera au-dessus. Mais... Ouais, et puis au final même le fait que chaîne d'éclair se value à partir de deux cibles, euh, oui. les pas à coûter, t'en as 3-4, t'en as qui meurent, bah tu te questionnes pas, tu continues une chaîne d'éclair, enfin c'est oui. euh... C'est ça. Ça, ça, ça, ça simplifie plus... aussi quelque part. Hein. C'est ce que j'allais dire, ça fluidifie beaucoup votre gameplay. Ouais, euh, ouais. Euh, vous n'avez pas des rotations bizarres à, à coup d'Orient de, de Terre, c'est Into Séisme. Ouais, ouais. euh, et vous, vous posez beaucoup moins de questions, à part, euh, à part le plus important, euh, qui est toujours avoir vos, vos dots. Ça, c'est oui. hyper, mmh, hyper mmh, important mmh, mmh, mmh. Pour, euh, pour aligner vos CD. Mais ouais. c'est la seule chose que vous avez à penser. Alors. Peut-être une autre si vous voulez min-max votre classe. Euh, on en reviendra, on en reviendra après. Mais euh, mais à part ça, vraiment c'est la seule, c'est la seule chose dont, dont vous devez vous soucier. Quoi. Ok. Euh, tu parlais justement de ton trinket. Euh, ouais. Donc c'est une minute de cooldown. si Ça marche comment le re-up de tes cooldowns tu, tu utilises à quel moment ton trinket hein Alors euh, moi j'utilise les deux trinkets PvP. Euh, donc le, le proc d'Intel ainsi mm -hmm. que le use d'Intel. Mm -hmm. euh, j'utilise ça parce que ça s'aligne parfaitement avec euh, mon gardien de tempête qui ont tous les deux une minute de recharge euh, du coup tu te poses pas de questions euh, quand tu te gardes de tempête tu utilises le trinket Tu as 193 d'intel en plus parce que je suis qu'à 1800 de code pour l'instant euh, et du coup ça te fait, ça te fait un buff d'intel pas négligeable et sur ton, sur ton gardien de tempête c'est là où tu vas envoyer le plus généralement euh, si en plus t'as l'élémentaire de tempête, bah là t'as ton Burst en fait. Pour moi, pour moi c'est Stringhead qu'il faut jouer, euh, parce que ça s'aligne trop bien avec tes CD. Euh, mm -hmm. Ça va sur tout, tout, tout tes gardiens de tempête, ça s'aligne tout parfaitement. Euh, et donc, euh, donc un, pour moi c'est un must have. Tu l'as macroté sur le gardien en... des tempêtes du coup Non, je l'utilise, je fais un ah, news, euh, la macro. Okay. Okay. News. Je, je pourrais le mettre sur garder la Tempête, mais c'est juste que je le fais pas parce que sinon, euh, quand je suis en mono, il veut me l'utiliser et ça me, euh, ça me fait un, message, euh, un petit message rouge au milieu de l'écran en mode euh, vous n'avez pas ce C'est juste pour ça. Ah, vous, pouvez oui, le mettre, euh, vous pouvez le mettre sur, euh, sur une macro avec Garnier de la Tempête. Hein. Je crois que je l'ai même d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, tu vois, je l'ai. Ouais, ouais, ouais. Mais je l'utilise pas parce que ça me saoule d'avoir euh, le petit message rouge au milieu de mon écran quand je fais en mono. Ok, ouais. mmh. euh, Congrégation, ouais. du coup, tu peux toujours jouer Necrolord et du coup, ça te permet entre autres d'avoir ce vague primo qui te permet d'avoir de l'Orion de Flamme plus facilement aussi. C'est ça, c'est ça. c'est synergise bien d'ailleurs avec cette légendaire aussi. C'est exactement pour ça que je pense qu'on est resté Nécro pour l'instant. Euh, Au-delà du fait mm -hmm. que ce soit extrêmement versatile, euh, vague primordiale, ça marche en multi, ça marche en mono, ça marche un peu partout. Euh... Le, le bouclier a été changé aussi, hein, je vous avais très regardé, mais c'est très très bien maintenant. Euh, et effectivement, le fait que ça, ça synergise extrêmement bien avec notre légendaire euh, fait que pour l'instant, je ne vois pas d'autres chamellem passer euh, autre chose que Nécro. C'est vrai maintenant que tu dis, euh, ouais, ton bouclier Nécro il a, il a pris un sacré up, Oui, maintenant, c'est 40% des PV euh, que ça t'offre pendant 2 minutes. Euh, et tu, tu subis 20% de dégâts en moins pendant la canalisation. C'est ah, un peu anecdotique euh, les 20% parce que tu, du coup tu fais rien pendant ce temps-là, mais ça peut te sauver les miches parfois, euh, etc. ouais Il et bah, bah, peu pas... peut y avoir des moments où tu n'as rien à faire et tu, tu dois oui. juste un peu, enfin, ça arrive, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. Bah, je pense par exemple au, au dernier boss de malpest euh, sur le bah, fait ouais. <rire> tu, <rire> tu, tu, tu peux canaliser ça, ça peut te sauver un peu les fesses. Mm -hmm. euh, si ça te permet de de pas mourir, c'est forcément très fort. Et ce bah qui ouais, est maintenant tu, chamelaine... sur sur, tu passes sur un, un corps euh, d'un ennemi, ça réduit le temps de recharge de 2 secondes. Ah oui, c'est ça aussi Donc tu l'as beaucoup plus souvent. Ah ouais. ouais. Et puis en plus, quand es t'es tu as le conduit sur les lames de terre qui fait que bah, as beaucoup, tu peux avoir beaucoup d'HP, et vu que c'est en pourcentage d'HP... Euh... C'est ça. Ça augmente 29% de tes tes, tes, tes... tes points de vie. Sur... Euh... Donc là, je suis à 51k pour... 222 d'e-level, et ouais. si je fais mon bouclier, je gagne 20 000. 20 ouais, tu vois, de... t'es à 60 000. Donc là, je suis à 70 000 coup. points de vie. Ouais, c'est énorme. Ce qui est vraiment beaucoup. Ah, okay, voilà okay. voilà. Euh, je voulais revenir aussi euh, sur euh, les... les liens d'âme. Ouais. Ah euh, oui, exact, euh... oui, oui très, très, très, oui. très, oui oui, oui, oui, oui. vas-y. Parce qu'aujourd'hui, sur le build multi, euh, vous pouvez jouer Emeni ou Forjos euh, et Hermir. C'est globalement la même chose. Euh, Hermir est cependant devant euh, un petit peu, peu... j'allais pas dire beaucoup, mais euh, quand même c'est pas négligeable. Notamment à cause de euh, ce talent ici. Euh, vous remarquerez d'ailleurs qu'on joue qu'un seul conduit de puissance, et pas, et pas deux, mm -hmm. à cause de ce talent là. Qui permet d'augmenter hein. de 18% nos chances de crit euh, une fois qu'on a qu'on a réussi 10 critiques je vais vous montrer d'ailleurs comment ça se stack bah d'autant plus que 1 tu vas tu as du crit dans tes stats euh, c'est vrai qu'on pourra, pourra en reparler aussi mais en plus tu as pas. des crit obligés avec les explos de lave, etc donc euh, exactement euh... Bah, vas-y, parlons des stats vite fait, parce que du coup, c'est vrai que ça synergise avec les stats. Donc, euh, donc là, tu joues ouais, toujours à qui je, je vais peut-être finir d'ailleurs sur ouais. le sur Ouais, ouais, sur ça, ça marche. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, je vais l'annuler d'ailleurs. Oh eh, ça monte ah. trop vite les stacks avec ton Orion. Ça, ça monte assez vite. Je sais pas, un macro. je fais la main. Ah, t'as pas un Wikora pour Si, si, j'ai un Wikora pour justement, je l'ai Euh. Tac, je la mets là. En gros, ce, ce ah, qui qu oui, oui. qu va. Ouais. Euh... Il, il est là, le, le wikora, mmh, ouais. il, va, il va charger les coups critiques. Euh, il va stocker les coups critiques que vous faites. Donc, au bout de 10 charges, en fait vous gagnez 18% de critiques. Donc, ça veut dire que là, j'ai monté à genre un truc comme 31 ou 40, je sais plus. Enfin, ouais, 43. 43, ouais. 43. Je suis à 43% de critiques euh, pendant 10 secondes. Et ce que vous voulez faire avec ce, euh, ce passif-là, c'est l'aligner soit avec votre gardien de la tempête soit avec votre élémentaire de tempête. Généralement vous avez les deux en même temps, euh, vous ne faites pas l'un sans l'autre, mais ce que vous voulez c'est l'aligner le plus possible avec euh, un de vos deux CD, ou les deux si possible. Donc c'est pour ça que je joue avec la macro euh, Cancelora, euh, chargement, de, chargement de gemme médulaire. Tu pourras me le mettre aussi celui-là Ouais, coup, ouais euh... je te, je ah te ouais. donnerai toutes les macros yeah, ensuite, tu nickel. pourras mettre en description si tu veux. <rire> euh pour euh, faire en sorte de ne pas proc quand j'en ai pas envie. Parce qu'après ça a quand même une minute de CD. Donc mmh. c'est un petit peu long à, à revenir, mine de rien. C'est rapide à stacker, mais c'est très long à revenir. Enfin très long. Une minute ça va en vrai, mais mmh. c'est quand, euh, mmh. quand même pas négligeable. Et donc je joue avec cette cancellera pour faire en sorte que ça s'aligne quand j'en ai envie. Typiquement sur euh, du coup si quand tu joues ça, sur une Bonjour. open de pack, euh, où tu as tous tes CD. Est-ce que ouais. le fait que ça aille assez vite c'est suffisant et tu dis ok de toute façon mes 10 critiques je vais les avoir dans les 2-3 secondes qui viennent ou est-ce qu'au final tu prends un petit peu plus de temps pour build du critique avant de tout envoyer comme tu l'as montré tout à l'heure Il y a deux écoles, il y a ceux qui, ceux qui envoient tout dès le début et ceux qui essayent de build du critique. Euh, je considère pas que ce soit vraiment... Moi je le fais pas, je ne build pas de critique parce que ça va monter extrêmement rapidement. Mm. Euh, dès que tu poses ton premier séisme, euh, normalement tu as déjà le proc. Mm. Euh, parce qu'une chaîne d'éclair ça touche 5 cibles. Si tu as... Oh. Si as 25% de crit comme moi, euh, tu en as forcément au moins un qui va crit, euh, voire plusieurs. Et enfin, tu vas monter trop vite en critique. Tu, et tu, vas, proc, euh, tu vas proc dès le premier. Hein. Si... Là j'ai je... là, pas de cible, tu vois. Je vais faire le premier. Tac, tac, tac. Là je suis déjà à 3, j'ai rien fait. Hein. Tac. Ouais, des mal, tu vois, déjà, ah, donc au final, ça, fin, le micro-géré, c'est une perte de cerveau et de enfin, J'ai pas, temps... pas envie de... de... Ouais, d'accord. De... Au final, tu vois, ça tombe bien sur ton burst, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, ça revient une minute après, ce qui est équivalent à ton burst. Euh, ça revient, ouais, c'est ça. ça revient Parce que là, quand tu vois, ton stamp Keeper, c'est 36 secondes, et là, il est à 37 est secondes. Ça. Et... Ouais. exactement. Donc, euh, généralement, t'arrives à... T'arrives à la ligne avec euh, avec ça. Euh, moi, j'essaie de faire en sorte d'avoir le reset euh, d'élémentaire de tempête mm -hmm. euh, avec le retour de gardien de tempête. C'est pas tout le temps possible suivant les packs que vous faites, etc. Euh, c'est pour ça que c'est beaucoup d'anticipation euh, ce build, euh, de savoir quand est-ce que on pourra reset le CD de l'elem. Est-ce qu'on va claquer un storm keeper avant mm -hmm. euh, Faut penser à faut penser à ça. Parce que si t'arrives à aligner les deux CD en même temps, là c'est vraiment, euh, c'est caviar, euh, caviar plus plus. Carrément, mais du coup, ouais. du coup, du coup, ah, vu que ça stack très très vite, les moments où tu as ouais, envie oui. de le cancel aura et de le délai, tu dois limite pas mettre un quoi. Ouais, ouais, il y, y a des moments où tu montes très très vite euh, euh, sur des packs. Euh. Là, tu vois. Euh... Ouais, parce que là, j'imagine, ton si tu le aura, c'est cancel aura tous les des... GCD, limite, quoi, tu vois. Euh, quasiment, ouais. je fais ça, ça. Là, je suis pas monté très haut, mais là, là ouais, je vais prendre ah. le Ouais, ah, oui, d'accord. Là, je suis. Tu vois as ouais, vu ouais. je, moi, je monte trop vite, en fait. Ouais, mais bon, je passe, mon temps, à, ouais. je à je passe cancel, mon temps ouais. à, à l'enlever. <rire> ouais, ok. Ça, c'est du beau min-max. Il faut le mettre genre, sur un truc, genre, je parlais de la molette de la souris ou j'en sais pas, que... Ouais, oh moi, j'ai mis euh, shift molette euh, du haut. Ouais, tu vois. Comme parce ça, que euh, les... c'est un truc si je suis le spam, quoi. C'est mmh. ça. Mmh après, c'est du min-max, ça marchera même si même si vous ne le... si l'avez pas. Ouais. Euh, vous pouvez également jouer avec euh, A-mini. -mini. Ouais. Dans ce cas-là, vous aurez deux conduits de puissance, avec celui qui permet d'avoir le... le reset de le Vague Primordial. Mm -hmm. euh, ce qui est aussi très bien pour le build, pour le build multi. Et c'est encore mieux si vous jouez euh, élémentaire de feu, sur les, mm -hmm. sur les clés où il n'y a... Y a pas trop de packs. Mm -hmm. Ouais d'accord, donc genre les théâtres voilà. de la souffrance et ce genre le truc quoi. C'est ça, exactement. Yes, et du coup le mono le n'a mono, pas changé. Hein. Non, pas le, mono le mono reste le même. Non, ouais. Le mono c'est toujours résurgence de lave du par -le -vent. Mm -hmm. ça fait beaucoup trop de dégâts pour, pour qu'on joue autre chose. Euh, après en raid, ça, ça reste euh, sur certains fights fait enflammé du briciel. Euh, ouais. Nous on a tombé le conseil. Je le conseil par exemple. Ouais, le conseil c'est ouais. trop fort, t'as trop, trop mm -hmm. as ton élève quasiment tout le temps. Euh, donc c'est donc trop value pour pas jouer autour de ça. Ouais, dès, tu as, dès que tu as 2-3 deux, deux, cibles, euh, tu commences à voir apparaître euh, ce légendaire là pour, euh, pour le raid. Euh, tu disais même qu'il y avait une légère presque amélioration en mono, quand même, donc au final, parce tu sais, au début, ça pouvait faire peur, cette histoire de, ouais, mais c'est mon Lava Burst qui fait mal, et on nerf mon ouais. Lava Burst, ça pouvait être un ça. petit peu, euh, bah, un peu flippant, euh... mais... Ouais. Ça fait peur quand... quand tu connais pas les chiffres, euh, parce que tu dis que tu gagnes pas spécialement beaucoup sur l'Orion, là où il nerf de 10%, quand même, le Lava Burst, euh, ouais. mais au final, si... Si, tu... si tu fais les maths, et que tu te rends compte un peu de comment fonctionnent les chiffres du Chamelem, euh, tu verras que tu perds pas de dégâts, et t'en as même gagné un tout petit peu. Euh, entre, entre le nerf du Lava Burst et le up de l'Orient de Terre, tu te rends compte qu'au final, tu gagnes un tout petit peu de dégâts, mais c'est vraiment, vraiment très léger. Hein. Vous, vous verrez pas de différence. Mais rassurez-vous, vous, vous n'avez pas perdu de dégâts. Ça marche. C'est un voilà. qui, du coup, devient un état euh, un état incroyable hein, dans la méta, -PE comme PvP comme euh, PVP. En raid, il est fort. En mythique, ça devient super intéressant. Euh... Euh, c'est en plus un gameplay qui est, qui est cool à jouer, enfin franchement, euh... <rire> ouais, c'est assez incroyable, mais je vous l'ai toujours dit, hein, je ne jouais jamais, hein. je ne pas autre chose après. <rire> ouais, après en soi, en soi, on n'est pas les meilleurs en mono, il euh, y, y a toujours mieux que nous en mono, je crois que Affly c'est très très fort, ça n'a pas été changé. Euh, SP euh... est, SP... SP, SP, SP, c est, c est devant, SP est boomy son après, euh... <rire> ça, ça, ça reste, vrai, reste ça... correct, hein, LM en mono. Hein, ça en reste vrai. Vrai. très correct, oui. Les, les statistiques, si tu veux, yes, vas-y, euh, vas-y. Pour le build, pour le build mono, ça n'a pas changé étant donné que rien n'a rien a été modifié sur ce build là. Tu peux les rappeler Par du coup, rappeler euh, pourquoi, ouais, pour, euh, le mono, ou... pour le mono. Pour le mono, toutes les stats vont profiter euh, à votre build donc euh, vous posez pas trop de questions euh, Équipez les level tant que vous avez un équilibre de stats euh, normal. Ouais, je vais montrer mon mono tac. Là, je suis à 300. J'ai un peu trop de hâte, mais 100, voilà, je suis globalement équilibré, toutes les stats ont plus ou moins le même poids, euh, mm -hmm. suivant ce que vous avez comme, euh, comme build, ça peut, ça peut arriver qu'il y en ait une qui soit un peu plus haute, mais toutes les stats vont profiter à votre, euh, à votre build mono, donc il euh, n'y a pas trop de questions, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, vous, vous faites un Simulation Craft de votre caractère, mm. vous regardez ce que vous devez équiper, etc. Mais globalement, toutes les stats sont ok en, en mono. Par contre, en A.O.E., euh, là, vous allez venir jouer... Euh, je vais rééquiper ce stuff-là. Un de poli. de euh, Globalement, sur de la l'A.O.E., euh, vous jouerez jamais de la maîtrise, parce que la maîtrise, ça ne pas sur les séismes, qui est votre première source de dégâts. Mmh. Donc, à partir de ce postulat, vous allez jouer critique, hâte, avec un peu de poli, si possible. Mmh. Mmh. Donc là, j'ai 655 de crit, pour un tout petit peu moins de hâte. D'ailleurs je dois jouer avec ça et ça. Voilà, j'ai 753, 733 et là j'ai 463. Donc euh, vous, vous voulez beaucoup de critiques, euh, vous voulez de la hâte pour pouvoir spam un peu et générer beaucoup. Et la poli, bah, c'est la police ça augmente vos dégâts flat. Donc, euh, ouais c'est le fil, c'est genre euh, non nécessaire mais, euh, mais euh, si t'en as c'est pas très grave. C'est l'effet qui ouais. se coupe quoi. Ouais c'est ça. Voilà, mes critiques CriticHat, c'est vos must-have en, en BuildAwe. et ben merci à toi. Donc, en tout cas, toi qui regardes la vidéo, n'hésite pas à aller... On, pour rappel, sur, en bas, là, dans le lien, il y a le live euh, sur Twitch. Du coup, euh, comme ça, tu pourras le retrouver, lui poser des questions, voir le gameplay directement. Ça peut être également un petit peu plus simple. Donc, si tu as des questions, tu peux également les poser, évidemment, en commentaire ou sur mon Discord. Mais n'hésite pas à aller le retrouver en live, discuter avec lui, échanger sur le nouvel état du chai MLM. Et ben, un grand merci à toi, Watson. Merci à toi. Au revoir.